J'ai 18 ans et je n'ai toujours pas de réponse à ma sexualité. Je suis fatiguée, fatiguée de ne pas avoir de préférence. J'aime de plus en plus les filles et ça me fait sérieusement peur. En parallèle, Mathis a succédé à Alexandre, je ne cherchais pas assez à vivre d'expérience. Je ne sais pas comment faire. Par moments, aucun humain ne me plaît. Je suis étrange, paradoxal. Sexuellement, je sais, j'ai plus de désir pour les garçons, mais une partie de l'affectif, c'est les filles. Euh... Bah, cette personne je dire, bah je la connais pas mais euh, franchement je lui dis bravo déjà de pour l'avoir écrit parce que moi j'aurais même pas eu le courage de l'écrire euh, comment dire enfin moi après personnellement je suis attirée par les filles enfin hein, du moins enfin euh, je crois mais euh, les personnes qui bah, qui sont qui sont homo enfin gay ou lesbiennes, ou n'importe lesbienne, euh, bah, je les respecte parce qu'il y en a ils ont quand même le courage d'aller voir la personne et de leur dire euh, qu'ils qu l'aiment et que voilà que qui préférait les filles ou, ou, ou, ou les gars, voilà. Moi, je n'aurais même pas le courage de le dire à, à quelqu'un. Que ce soit un très bon ami ou à mes parents ou euh, quelqu'un d'autre, je ne pourrais jamais le dire. Et euh, que cette personne l'ait écrit en texte et que bah, je puisse le lire, bah, je trouve ça génial, en fait. Moi, je ne pourrais rien faire, j'aurais ça dans la tête et je pense que je l'aurais toute ma vie et je ne pourrais jamais le dire. Du coup, c'est bien.